Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Anise, une amie qui investit en immobilier mais qui aussi est un agent immobilier. Et donc Anise est super bien placée pour nous parler des agents immobiliers dans les achats de biens immobiliers pour investisseurs. Alors on va commencer tout de suite. Bonsoir Anise. Bonsoir Stéphane. Alors voilà, je, je, je l'ai dit, tu, une, tu as investi dans l'immobilier oui. Est-ce que tu peux déjà nous dire un tout petit peu ben, quel type d'investissement, qu quel est ton type d'investissement immobilier Des logements unifamiliales principalement, euh, aussi bien des maisons que des appartements. Euh, jamais par contre euh, d'appartement dans une copropriété. Quand j'achète un immeuble, j'achète tout, j'achète rien. Je, mais ça, bon, c'est peut-être une lubie de ma part, mais j'aime bien être propriétaire d'un ensemble et de ne pas devoir dépendre d'autres copropriétaires pour décider euh, bah maintenant la couleur euh, de l'immeuble quels travaux je vais entreprendre euh, voilà j'aime bien être indépendante dans ma gestion de mon de, de mon patrimoine immobilier ok ok bah, ça j'avoue je fais, je fais pareil donc voilà, ça c'est la partie investisseur, mais maintenant, euh, tu es aussi agent immobilier. Oui. Donc ton métier, c'est de vendre des biens. Oui. Voilà. Et là, euh, souvent, beaucoup de questions, beaucoup de gens se posent la question, euh, Voilà, quand j'achète, est-ce que je dois essayer de trouver un bien où il n'y a pas d'agent immobilier, un, un bien vendu de particulier à particulier, pour pouvoir faire une bonne affaire, ou est-ce qu'on peut aussi faire des bonnes affaires quand le bien est vendu par un agent immobilier la bonne affaire, c'est quand le bien, je vais dire, rentre dans tous vos critères, ou voir euh, qui remplit même plus que vos critères à vous personnel. Qui est un agent immobilier ou pas, ben, dans l'ensemble, vos critères, l'agent immobilier ne va pas les changer. Euh, par contre, euh, l'agent immobilier, c'est quand même euh, intéressant euh, qu'il qu soit là parce que parfois, euh, quand vous allez, quand vous négociez avec un propriétaire, euh, le prix ou des travaux qui vont être entrepris avant, euh, comment dire, euh, de passer chez le notaire, ben, l'agent immobilier, eh bien, il, va, il va le noter dans le compromis, il va être témoin de ce qui s'est dit et euh, il est un petit peu euh, garant euh, du, du fait que euh, tout ce qui s'est décidé euh, entre vous va être respecté euh, ju jusqu'à la fin et il pourra en témoigner s'il y a un conflit et souvent désamorcer euh, les, les conflits. Il est aussi rassurant il euh, y a beaucoup de jeunes gens euh, qui achètent euh, leur maison, qui investissent pour la première fois, qui sont un petit peu euh, perdus. Ben, ils peuvent demander euh, conseil aussi euh, à l'agent immobilier. Euh, voilà, moi j'estime je, que rassurer aussi bien l'acheteur que le vendeur fait partie de, de mon boulot de, de tous les jours. Euh, maintenant, bon, euh, quand il y a des biens qui ont plus de difficultés à se vendre, ben forcément le prix baisse ou tout simplement ils ont été estimés au départ trop haut, le prix baisse. Euh, c'est vrai que parfois, quand il n'y a pas d'agence, euh, le, le vendeur euh, ne connaît pas toujours euh, le prix de son bien ou il va, euh, c'est rare qu'en tout cas il l'estime à son juste prix, ou il va taper vraiment très haut ou à l'inverse, euh, vous allez peut-être faire une bonne affaire parce que le prix va être trop bas. Bon, il faut se dire aussi que si le prix est très bas, il ne va pas rester non plus très longtemps euh, sur le marché. Donc euh, là, il faut être hyper rapide euh, et c'est assez compliqué et il n'y en a qu'un seul. Ouais. Voilà, mmh. voilà. ce n'est pas euh, une promotion euh, comme dans un supermarché et il y a aussi les ventes publiques. Euh, le, le gros désavantage des ventes publiques, c'est qu'il faut l'argent et être sûr euh, de pouvoir euh, acheter le bien. Parce qu'une fois que le notaire euh, vous adjuge le bien, ben, vous ne pouvez pas dire hein, « Monsieur le notaire, euh, tout compte fait, il me manque 20 000 euros et la banque ne me les prête pas ». Donc euh, il faut avoir les reins solides pour les ventes publiques, tandis que tout ce qui est vente de créé à àgré avec un agent immobilier ou sans agent immobilier, euh, c'est quand même plus, plus facile d'obtenir son crédit et surtout allez, on vous laisse le temps de l'obtenir soit par une condition suspensive dans le compromis de vente, soit euh, dans certaines agences comme dans la mienne on laisse le temps à l'amateur d'obtenir son crédit avant de signer le compromis. Ah ok, voilà. donc c'est donc aussi une chose que vous faites, c'est quand il a fait l'offre et que le propriétaire est, est, est d'accord de vendre à cette personne contre-signe le le propriétaire contresigne l'offre, et, euh, et une fois l'offre contresignée, euh, l'acquéreur muni ben, de son offre va à la banque, fait les démarches, puis ensuite on signe le compromis. La vente est, est parfaite à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de conditions suspensives. Ah, oui, donc ok. Donc, ça, c'est aussi une certaine flexibilité que vous apportez en, en apportant une. La garantie aussi bien d'un côté que de l'autre. Okay. Ça évite surtout euh, que de, de signer un compromis, euh, de se dire ben, le, le bien est vendu. Contre-signer contre -signer une offre qui fait une page, qui engage, je vais dire. Bon, elle vous engage autant qu'un compromis, mais je vais dire. C'est plus facile à casser une offre d'une page qu'un vrai compromis signé. Voilà. Oui, plus okay. ou moins. Okay. Et alors, ben, justement, on préparait l'interview et tu me disais qu'un agent immobilier, ça peut aussi être là pour bien renseigner l'acheteur. Oui. Et que toi, justement, si j'ai bien compris, tu as eu une fois un, un petit problème sur un achat et tu étais bien contente d'avoir acheté avec un agent immobilier. Oui, en fait, euh, bon, bon. Avais, quand j'ai visité le bien, bon, c'est un, un bien que j'ai acheté vraiment à, à un prix euh, euh, très bas. Je, connaissant la région euh, où je l'achetais euh, et en voyant aussi le bâtiment, euh, je n'avais pas euh, certitudes euh, que tout était bien en ordre au niveau de l'urbanisme. Et puis en tant qu'agent immobilier, je consulte euh, moi-même euh, le cadastre en ligne, mais bon, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire par soi-même sur le site euh, KADGIS. Mmh. Euh, et donc euh, j'avais à l'avance consulté, j'avais vu qu'il y avait toute une partie du bâtiment euh, qui, qui n'existait pas en fait sur le cadastre, donc j'avais tout de suite mis dans l'offre que j'avais rédigée parce que bon, l'agent immobilier me disait que tout était en ordre, qu'il n'y avait pas de problème. Mais par précaution, j'ai mis sous la condition suspensive que euh, le bien soit en ordre au niveau de l'urbanisme et que tout soit... Voilà. Mmh. Et donc, au moment de signer le compromis, euh, l'agent immobilier se rend compte en effet qu'il y avait un souci au niveau de l'urbanisme. Et là, entre autres, euh, les, les vendeurs euh, bon, ben, ne souhaitaient pas faire les démarches et donc, j'ai eu droit à une réduction de prix sur euh, l'achat de, de mon bien, mais c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Bon, c'était un bien que j'achetais vraiment très bon marché, comme quoi on fait aussi des bonnes affaires euh, avec, euh, même quand il y a un agent immobilier. Et euh, ça m'a permis, euh, voilà, de... J'ai investi plus ou moins 1400 euros euh, d'architecte et en contrepartie, euh, j'ai eu une réduction de 5000 euros sur le bien. Donc ça valait la peine. Mmh. Donc il y avait eu ce premier problème-là. Et puis euh, le, le suivant, euh, j'avais demandé que l'on précise dans, dans le compromis que le bien devait être vidé de tous ses encombrants et de tous les meubles ne faisant pas partie de la vente. Euh, et j'avais précisé que dans 15 jours avant de passer l'acte chez le notaire, que je voulais absolument faire une visite et qu'il ne pouvait pas s'y opposer. Et euh, en faisant cette visite, euh, j'ai pu remarquer que la cave était remplie euh, de, de déchets ainsi que le grenier. L'agent immobilier m'a bon, ben, laissé prendre les photos de, de, de tout ce qui m'embêtait. Et euh, on a envoyé un petit mail chez le notaire euh, pour euh, l'informer du, du problème. Et donc avant de passer l'acte, ça m'a permis de laisser aux vendeurs la possibilité de venir, s'il le souhaitait, tout débarrasser, tout vider, chose qu'ils n'ont pas faite. Donc euh, le notaire a estimé que j'étais dans mon bon droit de. En J'ai demandé donc à ce moment-là au notaire de réduire. Euh, le prix de la vente, du montant d'un conteneur et de, du salaire de, de quelqu'un qui, qui viendrait me, tout simplement me vider cette cave et ce grenier. Et donc ça a marché Bien sûr, parce que c'est à l'acquéreur, il était marqué contractuellement dans un compromis, que l'acquéreur devait... Absolument, vider le bien de tout ce qui ne faisait pas partie de la vente. Euh, moi, je n'ai pas à jeter les déchets euh, de, du, du propriétaire précédent. Okay. Donc, En gros, si je comprends bien, euh, agent immobilier ou pas agent immobilier, on peut faire des bonnes affaires. Maintenant, est-ce que tu dirais que l'agent immobilier est l'ennemi ou l'ami de l'acheteur ni l'un ni l'autre, je crois vis-à-vis -vis de l'acquéreur, euh, il reste neutre. Il est vrai que son client, c'est le vendeur, mais euh, il ne peut pas non plus mentir euh, ou cacher euh, des choses euh, à, à, à l'acquéreur. Euh, oui, et, euh, et de toute façon, euh, pour vendre un bien, il faut être commercial, il faut rendre des services, il faut rassurer aussi euh, l'acquéreur, bon, ce n'est pas, un, pas une baguette de pain qu'on qu achète, ni euh, une boîte de petits pois, c'est un investissement immobilier qui coûte très cher, qu'on paye pendant certaines personnes 20-30 ans. Donc euh, voilà, il euh, y a toujours une appréhension euh, euh, de la part de l'acquéreur euh, sur ce qu'il achète. Donc, euh, il faut pouvoir le, le, le, le rassurer, mais sans lui raconter des bêtises euh, non plus, quoi, il faut rester honnête. Et euh, l'agent immobilier obéit à un code de, de déontologie. Et donc, euh, pour ça, je pense qu'on peut être rassuré, euh, les, les clients, euh, voilà, ils ne sont pas trompés non plus, quoi. Ok, ok, merci. Et donc, ce que tu disais, donc, en gros, si, si je vais faire le petit résumé ici de ce qu'on a dit, c'est que, ben voilà, on peut faire une bonne affaire qui a un agent immobilier ou pas. C'est vrai que quelqu'un qui vend son agent immobilier peut ne pas vendre au prix du marché donc ça se peut qu'il vende beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut. Donc, oui on peut tomber une fois de temps en temps si on est très rapide sur la super bonne affaire parce que le vendeur ne connaît pas le prix mais généralement la plupart des, des ventes se font de toute façon par agent immobilier. Tu sais toi en Belgique, plus ou moins combien de pourcents de ventes se font via agence ou sans agence Non, je ne connais pas le pourcentage euh, réel, mais personnellement, quand je vois, euh, bon, je consulte régulièrement euh, InnoWeb, et euh, parce que quand même c'est le premier site en Belgique euh, pour euh, toutes euh, les annonces, et ils ont pratiquement toutes les annonces, mais bon, ImmoVlan euh, mmh, et mmh. d'autres aussi euh, sont, sont, sont très bien. Mais euh, ben, il suffit simplement de regarder, vous prenez euh, une localité euh, et vous regardez euh, combien de, de biens sont, sont, sont avec agence et combien ne le sont pas. Et je dirais qu'en fonction de la localité, ben, ça varie euh, entre 70 et, et 90 avec agent immobilier. OK, merci. Et alors, si vous n'avez pas entendu quand elle l'a dit, euh, les ventes publiques. Si vous avez les moyens de pouvoir acheter en vente publique, c'est toujours euh, la bien bien. Ouais, Oui, voilà. la vente publique, c'est bien. Voilà. Ben, écoute, merci beaucoup euh, de ton temps, Anis nice. Je t'en prie, Stéphane. Voilà. Et euh, j'espère qu'on refera une interview pour parler plus en détail euh, ben, des investissements que, que tu as fait. Pourquoi voilà. Pas. Pourquoi pas. Voilà. Merci. Et vous, ben, je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.